Cancer et ascendant cancer, dans votre horoscope de ce mois d'avril, eh bien, le soleil est tout en haut de votre ciel jusqu'au 20, il est en bélier, donc euh, il faut vous battre, hein. euh, toujours il y a côté compétition hein, avec euh, le soleil euh, en bélier, c'est le signe de Mars, mais hein. bon, nous verrons que Mars est chez vous, donc il y a double combat. Alors, vous, pourquoi vous allez vous battre euh, Enfin, bon, c'est peut-être un mot un peu fort, hein, disant qu'il y a petite notion de compétition quand même. Euh, pour le boulot, hein, alors peut-être il euh, y a une promotion en vue et que bah, vous aimeriez bien passer devant tout le monde, euh, jouer des coudes, hein, comme on dit. Euh, bon, vous le pouvez, il hein, n'y a rien qui vous en empêche, vous n'avez absolument aucune dissonance, et au contraire, vous avez un bon aspect de Saturne donc euh, je vous conseille de persévérer, hein, avec Saturne, plus on persévère, plus on est sûr d'obtenir ce que l'on veut. Après le 20, eh bien le soleil sera en taureau, et vous serez un petit peu libéré euh, de toutes les obligations que vous avez pu avoir pendant la période Bélier, hein, de, de ce qui vous euh, poussait à, à vouloir avoir le leadership, à vouloir gagner, hein. Donc pendant la période Taureau, vous pouvez obtenir des aides, vous pouvez euh, compter sur l'entraide, la, la solidarité, hein, sur l'amitié aussi qu'on vous porte, euh, et puis vous-même essayez d'être euh, un bon ami, si on vous demande euh, euh, de présenter quelqu'un ou euh, de faire quelque chose, euh, ne dites pas non parce que, bon, ça vous, euh, vous accompagnerez la conjoncture et c'est toujours bien parce que ça veut dire que vous êtes en phase avec vous-même. Du côté des activités, alors c'est là euh, justement où, où c'est important ce mois-ci, étant donné que premier et euh, deuxième e décan, Mars, est chez vous. Hein, ça n'arrive pas tous les, euh, toutes les semaines, ça arrive tous les 18 mois à peu près, hein, et euh, bon, c'est euh, une tonne d'énergie euh, qui arrive euh, hein, dans votre signe, c'est euh, de l'impatience, c'est euh, de l'irritabilité, mais c'est aussi parfois étant donné que vous êtes un signe hypersensible et émotif, eh ben des émotions fortes, hein euh, Donc, tout ça, il va falloir vous canaliser, hein euh, C'est-à-dire ne pas avoir le nez dans le guidon, essayer de prendre un petit peu de recul, ou de, euh, bah, de vous faire aider par vos proches, de... Euh, si vous voulez, euh, bon, si vous ne voulez pas être victime, finalement, de vos émotions. Bon, le côté positif, en fait, parce qu'il y en a un quand même, hein, c'est que vous allez avoir une énergie, évidemment, euh, extrêmement, euh, vous allez être extrêmement dynamique et parfois un peu rouleau compresseur, hein, c'est-à-dire qu'il ne faudra pas trop se trouver sur votre route, que vous supporterez pas quand vous mette des obstacles, hein, il faudra que de toute façon, vous les abattiez, et euh, bon, euh, disons que... On, on pourrait euh, vous regarder un petit peu de travers hein, pendant cette période. Côté cœur, alors on commence le mois avec une Vénus en, en taureau pour le troisième décan qui est, euh, ma foi, très positive. Elle est dans votre secteur d'amitié, alors peut-être que vous hésitez entre amour et amitié, mais euh, bon, la plupart du temps, euh, je pense que vous allez passer de très bons moments avec vos amis, et que, euh, bon, ça vous réchauffera le cœur. Après le 11, Vénus va être en Gémeaux, donc elle va être dans votre secteur 12, et on connaît euh, votre capacité euh, à imaginer, hein, à vous créer des scénarios. Donc, euh, bah, faites attention, hein, avec cette Vénus des Gémeaux, euh, premier, deuxième, et tout début du troisième décan. Euh, attention à ne pas vous faire trop d'idées. Hein. Euh, Gémeaux, c'est le monde des idées. Il est en 12, donc on se fait des idées. Euh, parfois euh, positivement, hein, euh, et les choses peuvent arriver. Mais parfois aussi, on se fait des idées, euh, hein, des, des films qui n'arriveront pas ou, ou hein, c'est pas possible que ça arrive. Par exemple, si vous tombez. Euh, Hein, euh, sur quelqu'un qui n'est pas libre, euh, bon, euh, pourquoi insister hein euh, Je sais que vous n'aimez pas lâcher prise, hein, vous les, les cancers, vous êtes euh, des, des personnes qui s'accrochent, hein, qui sont accrocheurs, mais parfois, bon, vaut mieux laisser tomber et euh, la vie hein, euh, remplit les vides de toute façon. Eh bien, le 4, le 7, le 16 et le 20 sont les meilleurs jours de votre mois pour, euh, bon, euh, l'amitié euh, pendant la période euh, taureau et, euh, bon, évidemment, pour euh, doper vos ambitions et réussir pendant la période bélier.